Hello les crâniens, aujourd'hui une vidéo différente, on sort dans la rue pour faire de la magie. Allez, c'est parti. Voilà, on a juste besoin de Smarties. Ouh. Bon, il est mercredi, on est en plein après-midi, il fait super beau. Je pense que c'est le meilleur temps pour aller faire un peu de magie. Allez. Putain, il y a beaucoup d'enfants. Les enfants, ils finissent pas à midi et demi je pense qu'on irait voir lesquels là. Il y a des jeunes juste à gauche, des gens souriants juste à droite. Oups, on les a mis dans la photo. J'ai aucune idée. Je stresse, je suis vraiment anxieux. Ah si, je vois un groupe de trois demoiselles à droite qui vont arriver. Ou quatre même. Putain, ça fait beaucoup quatre. Hein. Non, c'est trois, un, trois. Un. Non. Hmm. C'est dur de me faire ça. Non. Mais j'aimerais bien avoir des jeunes, mais pas trop jeunes non plus. Parce que sinon, ça fait un peu genre super suspect, hyper illégal en fait. J'ai même oublié ma phrase d'approche. Bonjour. S'ils marchent trop vite, c'est-à-dire qu'ils sont pressés, ils sont occupés. Et puis le moment où on a lancé la vidéo, il n'y a plus personne. C'est magnifique. Ça me fait ultra stressé de ouf. Il y a un groupe de gens qui viennent par là. là ce sont des mères de famille. Ouais, je vais essayer avec eux. Bonjour, je suis magicien et j'aimerais bien te tourner une vidéo pour Youtube. Est-ce que ça vous dirait de, de m'aider Non, oh, merci. Pas de problème, merci. Hein. Passez une bonne journée. Voilà, c'est un premier test. Je vais essayer avec ces gens-là, d'accord Non. Soudainement, j'ai eu peur. Ah, derrière, il y a des gens qui ont l'air très souriants en marchant. J'ai tenté le coup alors. Ok Ça marche Ouf. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis magicien et j'aimerais bien faire un tour pour YouTube. Est-ce que vous serez les personnes qui me dites oui Oui. Ah bien, merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle déjà Ali et je vais faire un tour de mentalisme. Tout le monde a un peu sa propre définition. Moi, la mienne, c'est déduire et influencer des choix qui sont non-verbaux. C'est-à-dire, vous montrer des choses sur votre visage et c'est ce que je vais faire avec vous. Et la grande question, c'est qui d'entre vous deux voudrait se faire mentaliser oui, je veux bien. Vous voudriez bien Oui. Deuxième grande question. Est-ce que vous voudriez rester, on va dire, de son côté ou bien vous voudriez venir de mon côté pour voir et lire son visage bien. Ouais, vous voulez bien faire ça C'est bien, c'est marginal comme choix. Hein. Venez de mon côté, merci beaucoup. Et comme tout magicien, et eh bien parfois ils utilisent des pièces et tout ça, et eh bien c'est un grand cliché. Parce que je vais aussi utiliser un, un paquet de cartes. Juste montrer que toutes les cartes sont bien différentes. est ce que vous allez faire... Vous allez même mélanger. Vous savez comment mélanger Oh il y, y a le mélange à la française, je peux vous montrer. C'est simplement comme ceci. Vous prenez un paquet de cartes et vous le mélangez. Ou oh bien vous savez mélanger, monsieur Vous avez plus d'expérience peut-être Allez c'est parti. Vous pouvez mélanger à ma place alors. Et Je ne regarde pas. C'est bon Voilà. Juste méletenir le paquet, merci. Vous pouvez même couper une dernière fois. Oui, prenez prenez ah. prendre un paquet de cartes et puis le remettre par-dessus l'autre. Merci bien. Et vous allez me dire stop quand vous désirez. Stop. Ici, vous êtes sûr On peut aller plus bas ou plus vers le haut, non On peut prendre la carte et vous la remettez où vous avez envie. Vous avez fini voilà, Vous pouvez même mélanger le paquet. Voilà. Et on va le jeter à l'intérieur. On range et on n'en a même plus besoin. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Donc j'ai besoin de savoir certaines choses à propos de vous. Imaginez simplement dans votre esprit, vous avez un interrupteur. Vérité et mensonge. Vous le mettez sur la vérité et vous ne me dites que la vérité à partir de maintenant. Comment vous appelez-vous Quel est votre mois de naissance Et dans quelle ville on se trouve Vous entendez un peu l'intonation de sa voix C'est important. Et maintenant, mettez ce switch en mensonge. Comment appelez-vous Comment Appelez-vous. J'ai fait fort. Euh... <rire> <rire> C'est pas si facile, hein Non, non, parce que tu, tu penses directement Mais Lucie. Lucie. Quel est votre mot de naissance euh, Janvier. Janvier. Et dans quelle ville êtes-vous déjà parti en vacances en, Au Portugal. Au Portugal on a plus ou moins fait un profil de vous. On va directement essayer de récupérer votre carte. Donc imaginez maintenant dans votre esprit, vous avez une toile. Sur la toile, vous avez dessiné votre carte. Sur la carte, il y a une couleur et un symbole. Maintenant, vous l'imprimez dans votre esprit. J'aimerais que vous me dites rapidement noir-rouge, noir-rouge, noir-rouge, sans essayer de me donner des indices. Allez-y. Noir rouge, noir rouge, noir rouge, noir rouge. Stop, vous avez entendu quelque chose de spécial euh, non. Non, non, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai entendu moi. J'extrapole pour que ce soit plus compréhensible. Noir rouge, noir rouge, noir rouge, noir rouge. Vous accentuez et vous fermez sur le rouge. Donc j'ai envie de dire que c'est une carte noire. C'est un bon début, on a une chance sur deux quand même. Hein Maintenant, parmi les cartes rouges, il y... Noir. Je voulais dire noir. Il y a deux... De cartes. Vous avez les pics et vous avez les trèfles. Mmh. Vous vous souvenez de la caisse c'était D'accord Vous l'avez bien imprimé et vous allez me dire maintenant trèfle, pique, trèfle, pique, trèfle, pique très rapidement. Trèfle, pique, trèfle, pique, trèfle, pique. Ok, vous pouvez le faire dans l'autre sens si vous voulez, un hein. pique, trèfle, pique, trèfle, c'est peut-être mmh. plus facile. Bah, peu trèfle, trèfle, trèfle, trèfle, trèfle, trèfle, trèfle. C'est bon. Comme j'explique en plus ma procédée... procédure, de penser, elle va d'office y penser, en se disant « Ah, je vais essayer peut-être de calmer le, le son ». Et moi, ce que j'ai entendu, quand vous avez dit « pic-trèfle », c'était beaucoup plus compréhensible pour moi, le pic passait très rapidement. Comme maintenant, si vous vouliez ne pas le dire, du coup, ça faisait pic -trèf, « pic-trèfle »,« pic-trèfle »,« trèf et vous vouliez le cacher. Donc, j'ai envie de dire que cette fois-ci, c'est le pic. Une chance en quatre, encore une fois, c'était un peu... Euh, voilà, tout le monde pourrait le faire avec quatre personnes au pif. Oui. Maintenant, c'est le plus dur. On a dix chiffres, ainsi que Valet, Dame, Roi. Maintenant, j'aimerais bien que vous me dites, pas forcément rapidement, à l'heure que vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi, As. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi. C'est bon. Vous avez vu quelque chose sur son visage Euh... <rire> de l'hésitation. De l'hésitation. Avant le 6, elle a été vraiment très rapidement et son visage ne montre pas vraiment quelque chose. Pas de la joie, pas de la déception, juste elle va aller rapidement. Elle a commencé à rigoler vers la fin, valet d'amrois. En général, on rigole pas pour dire la carte. J'ai une hésitation et j'aimerais bien juste que vous me regardiez, d'accord 6, 7, 8, 9, 10. Vous l'avez vu il y, Il y a eu un petit sourire, exactement Sur la vidéo, on peut voir que la Mademoiselle commence à sourire vers le 9. Mais de mon point de vue, elle commençait déjà à sourire vers le 8. Vous avez un léger sourire au niveau, je dirais, du 8. Parce que c'était bien ça. Oui. Donc c'était le 8 oui de, de pique. Oui. oui. J'espère que ça vous a un peu appris quelque chose. Oui, oui. La prochaine fois, d'ailleurs, quand vous lui poserez une question, vous le, vous le regarderez droit dans les yeux, genre, « Ah ouais Ça mangé où, hier ?» Et en ce moment, je, je débute sur YouTube à faire des vidéos. Je fais souvent plus des vidéos de casse-tête. Bon, euh, actuellement, euh, ma copine est en train de filmer avec mon GSM. Du coup, euh, j'ai uniquement ce genre de, de GSM-là. J'ai pas eu le temps d'imprimer des, euh, des cartes de business. Du coup, je voudrais bien vous en filer une. Et si jamais, vous passerez me, simplement voir sur ma chaîne. On voit pas très bien sur l'écran du smartphone à cause du contre-jour. Alors je vais juste faire l'effet ici pour que vous compreniez. Je n'ai pas assez d'encre chez moi pour pouvoir imprimer des cartes de visite, mais du coup je l'ai mis sur mon smartphone, regardez. Et ensuite il suffit simplement d'imprimer. Ouais, au moins vous apparaîtrez sur la vidéo. Okay, ça un très plaisir. Mais je vous oblige à rien du tout. Hein. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé et d'avoir partagé un peu de votre temps avec Merci moi. Merci à Passez une bonne journée à vous Salut, les deux. Hein. Vous. Au revoir. Ouf. C'était stressant. Je remercie les deux gentilles personnes qui ont accepté ma requête. Ça m'avait fait très plaisir. Merci encore. Je vais prendre une glace. Ouais. J'ai les mains qui tremblent. C'était mon premier. J'ai les mains glacées. T'as les mains glacées, toi mm -hmm. Tu veux faire quoi On va manger une glace et puis on va à ton expo Non, t'inquiète. Pour l'expo. De toute façon, ça va bientôt fermer. Non, c'est vrai Oui. Tu aurais dû me le dire enfin, Bientôt fermer, ça ferme à 18h. À 18h Bon, on y... on y va maintenant. Allez, c'est parti. <rire> Vidéo tutoriel, comment manger une glace. Non, ma glace. Voilà. Wow. Oh, je crois, mais ramasse pas des crottes. Les balançoires sont déjà tous pris, hein. Oui, mais il y a trop d'enfants sur la balançoire. C'est pour les petits-enfants. Non. Si. Que dalle si. Dis au revoir à la balançoire. balançoire. Je tu reviendras Oui. Ah. Quand tu auras Pokémon Go à nouveau. <rire> Je jouerai plus jamais à ça moi. Qu'est-ce que t'as encore pris oui. <rire> Ah! Pas moi! dommage que ça ne soit pas une convention de magicien. Ouais! Salon du tissu! Salon du tissu! <rire> Vous oh, pensez quoi, de l'expo Yannick, tu suis partout <rire> C'est tout Pour le prochain tour, ce n'est pas moi qui me suis approché des gens, ce sont des clients à mon lieu de travail, un magasin de jouets pour enfants, qui sont venus vers moi, donc je n'ai pas pu filmer le début. Et il s'avère que l'un des deux enfants ait son anniversaire ce jour-là. En ce moment, en fait, je fais des petits tours de magie dans, dans la ville, et euh, est-ce que ça te dirait que je t'offre un petit cadeau d'anniversaire alors ouais, ouais. Tant qu'à faire Je pense que c'est la mode maintenant partout dans l'école, ce sont les Rubik's Cube. J'en Je la... ai, dé... de... ai déjà vu mais dans mais notre école c'est pas souvent. Je vais te donner un petit truc. Ouais. Et en plus c'est ton code donc tu vois. Oui, ça, ouais c'est ça, regarde. Juste besoin d'avoir de ta main comme ceci. Et ouais. on a besoin d'avoir un petit clip comme ça. T'es prêt Ouais. T'es prêt d'avoir ton cadeau Ouais. Un, deux, trois. Ouais. <rire> Merci. Merci. Oui, à chaque fois, c'est une boîte de Smarties que tu oui. recevras. Il fonctionne super bien, garçon. Bah oui, voilà, monsieur l'a dit. Hein. Écoute, t'étais un peu triste du jouet Hier, je vais te montrer un truc. Ouh là, là. Je vais te montrer un petit truc pour te rendre le moral. Est-ce que je peux te prendre ceci un petit instant, mon garçon D'accord Je vais les mettre là pour les casser. Je peux les remettre dedans Oui, monsieur. Est-ce que tu peux me donner tes deux mains Est-ce que tu sais c'est quoi un Rubik's Cube Non. Tu vois pas c'est quoi Oui, c'est les cubes. Euh, tu dois faire la page avec... Pour les petits garçons comme toi, j'en ai un tout petit. Oui tu vois Et j'ai te montrer quelque chose. Reste bien comme ceci, d'accord Bien à plat. Voilà. Est-ce que tu es prêt, mon garçon D'accord Certains Oui. Un, deux, trois. <rire> <rire> est ça, alors, moi <rire> bah, j'ai peur. courageux, t'as même pas bougé, mon garçon. Il tourne mon grand. Merci. Je t'en prie. Ah. Oh. Oh, Aujourd'hui, je suis totalement claqué. C'était une journée fatigante, mais hyper enrichissante. Sortir de sa zone de confort de temps en temps, ça fait, c'est stressant. Je me suis, oh, ça me rendait anxieux. Avoir les réactions que j'ai eues, ça en valait la peine. Et pour l'histoire, avec le garçon qui pleurait, avec sa grand-mère, il venait de sortir d'un magasin de jouets et il avait fait tomber son... son petit jouet. Et le pauvre, il venait de pleurer et il pensait qu'il était cassé. Donc je suis venu vers lui, j'ai ramassé son petit jouet, je, je pense que c'était un pingouin ou un éléphant, je me souviens plus. Et après l'avoir réparé, il avait un super large sourire, ça faisait super chaud au cœur. Et je me suis dit, tiens, je vais juste surenchérir ça avec mon petit tour. Et je sais pas trop qu'est-ce qu'a pensé l'enfant, mais bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de lui faire ça et ça vaut tout. Ça vaut vraiment tout. Mon bras droit, il commence à fatiguer, donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao